à tous les une nouvelle vidéo avec Ouais Allez Il a réussi à faire l'intro Enfin Enfin, il a réussi à faire l'intro On voilà. a dû rien comprendre, allez Épisode 5 de MW2 opération spéciale avec Valy et Iron. comme d'habitude. Des comptes macabres, vétérans, tuer suffisamment d'ennemis, les éliminations rapides procurent des bonus plus importants. Génial Donc c'est des vagues qui nous arrivent dans la gueule et il faut tout simplement survivre et terminer toutes les vagues. Voilà, classique. Exactement, iron. Exactement. Exactement. Iron. Du coup, il il est, est chaud iron. iron. Je vais essayer de prendre le sniper avant Valy, parce qu'il est, pas... est pas très bon au sniper. Hein. On va pas se le cacher. Ouais, ouais. Ah, je l'ai Je l'ai ah, ah non, t'as l'intervention, ah, mais j'ai ben le. Bah ouais, négro gros Là, défi de. Aïe Aïe Aïe Ouais, c'est parti Ok, ah, j'ai quoi, quoi en autre euh... J'ai. Ouais, ce w très, bien. très bien. Très bien, très bien donc il y a un petit coin, si vraiment on galère, regarde on se met là. On se met dans ce petit coin, on prend un striker et là on est invincible. Oula, oula, oula, mais les lunettes sont bien. Par contre t'as pris le sniper oui, euh, lunette une thermique, car, thermique Oui, exactement. Parce que, okay, parce que là en plus ils mettent des fumigènes et tout. Et Donc, il est super pratique. C'est impossible de scope Ouf. les mics, tu te lèves. Tu te ah oui, oui, oui c'est chaud. Hein. Aïe, Attends, tu sais euh... quoi vrai, On va commencer par péter toutes les vitres. Ah oui, en plus il y a deux tanks, les Ouais, il y a les tanks, hein, tu peux pas sortir. J'ai failli là. Ouf Vas-y, il y a des mecs qui sont rentrés. Il y a des mecs qui sont rentrés, ils sont rentrés, ils sont rentrés, ils sont rentrés. Il dans la cuisine Oh la vache Ah, toi... ah cet endroit non, non, non, il est dangereux non. là. Hey, je te jure, pour cette mission on va galérer. Oh, le noscope! Non, le noscope qui euh... passe pas! <rire> ah, cette il mission, elle va... franchement, elle va être dure, cette mission. En vétéran, euh... là, ça, co non. ça commence. Avant, c'était easy. Là, on va commencer. Oh! oh Vas-y, dégage, dégage, dégage! c'est pas réussi. Ah, je suis trop chaud. Non, c'est pas grave, il, est... il est pas dégueu non plus celui-là. Hein. lunette thermique. franchement. Moi, je l'aime bien le M14 EBR. Je bah, toutes les filles se pètent, là, voit que dalle. Ah mais c'est horrible. Hein. Ah oui parce que euh, plus on fait des éliminations euh, euh, swag, plus on a de points. Regarde là j'ai <rire> mis double, j'ai mis euh, <rire> x2 et genre on a des points bonus. Ok. Ah oh, ça fait un bug Et il tu prends ta balle. Oula, oula Et oh tu prends ta balle. Je vais mourir. Voilà. Non on est gros mais pas. Voilà. Viens de cacher, je là l'ai dit. Viens de cacher dans mon petit coin. <rire> je me suis fait one shot. petit coin, l'impression. Il, ouais, ouais. il est là, le petit coin il est là, il est là. Faut juste qu'on trouve le Striker si on se met là. Et là on est en vassinant. Mais le Striker je l'ai pas vu, je sais pas où il est. Ah ils sont rentrés dans la cuisine, dans la cuisine dans La cuisine cuisine. cuisine, cuisine, cuisine Oh là là, le flash cop. Vas-y viens réanimer, viens réanimer. Non je peux te cover, je peux te cover. Allonge toi et ranille. la porte. Ah non en fait je peux pas te couvrir pendant que tu ranines. C'est pas comme sur le zombie. Oh le coup toi maintenant un MSP12. On peut se mettre dans ce petit coin là mais. Faut bien défendre l'entrée hein. Y'a du temps Non c'est bon, il y a juste à faire Euh non y'a pas de temps. Bah, de façon, ah on a Semtex un... en grenade tactique Derrière Négro Ils sont là ou pas il y en a plein dans la cuisine mec y en a plein y en a plus Oh attends il y avait un AK AK ACOG peut-être Oui non Parce que j'adore l'AK47 sur MW2 Surtout avec ACOG Oh ouais, les mecs ça, ils, sont non, ils sont cachés au fond là bas attends, y... Mais mec te mets pas à découvert hein. Tu peux Tu peux juste pas Regarde, t'es Je suis du rouge <rire> oui, mais... déjà... Attends, tu sais quoi J'essaye de les snipe. Oh là là, il met son fric. Ok, un petit. Les headshots, ça met pas de points en plus, apparemment. Euh. Patrouille ennemie près de la. Banque au nord. Euh, ah, près près la... la... Oh, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre Attention, ils sont rentrés. Euh. Ouais, on va peut-être pas avoir besoin de se mettre dans les petits coins. De toute façon, ce sera pas intéressant. On va se mettre là, on va camper. On va essayer de rester un peu dehors. Ma... Ah, mais c'est -ce que... le tank qui m'a one-shot tout à l'heure, peut-être. Ça doit être le tank. C'est pas possible, parce qu'ils sont oh. génères. Elle, elle que je te parlais de tout à l'heure, c'est pas celle-là, en fait. Elle non, il y, y en, en a une autre. Ouais, il y en a une autre où t'as clé mort et tourelle, c'est ça Ouais. Eh, hey, genre t'as un, un prédateur en fait. qui te tire dessus. Oh Non, mais dis pas que je l'ai tué OMG si je l'ai tué. Ouais ouais mais ça c'est une autre ça, c'est dans... Ah merde Je croyais que c'était toi. Par contre tu me vénères avoir pris l'intervention. Donc je crois qu'avant la fin du truc je vais te tuer. Il y un mec qui rentre par terre. Oh je te one shot ok Et bah... Je te croyais plus robuste que ça, valiverne. <rire> oh merde On peut pas monter sur le toit Euh... Non, je crois pas. Ah, c'est dans le oh, Non, je crois pas. Attention s'ils si essayent de rentrer, là. Ah, nous Et nous voilà nous. Tu vas faire quoi Putain, déjà La vache Trop facile. Putain, trop facile. Trop facile, les gros. Euh... On est à peine à 7 minutes de vidéo à peu près. Alors, est-ce qu'on part sur... comme Ouais, parce que sous surveillance, on va mettre du temps à le faire. Hein. Sous surveillance, on va ah, avoir du mal. Hein. Allez, let's go Let's go, let's go Putain, je même pas tué, du coup Merde Ah si, je t'ai tué au couteau, quand même. J'avais oublié, j'avais oublié. Euh, donc, les courses, il y en a deux, je crois. Cool. Je sais plus laquelle <rire> c'est, celle-là. Ouais, c'est pas ça, le, faut aller bon, dans ouais. les portes avec les drapeaux, là. Ah, euh, si je crois? Non, non, non. Celle-là, de... c'est juste P'titre. chronométrique. <coughs> Alors, est-ce que je peux je te tuer depuis ma moto, Néo? tire, moi Oh, le Dawa! Tu m'en tires. tire avec euh, la touche provisée. Par contre, t'évites de me tuer parce que je sais très bien que c'est toi qui a fait ça. Non. Moi aussi, je peux jouer à ça. Hein. Comme ça, comme ça, par contre. <rire> oh, oh t'es vraiment un T'es mort! <rire> c'est pas moi, je te jure il y avait un mort. mec derrière toi il t'a tué Genre je t'ai bien entamé et après il t'a terminé le mec Mais ça fait quoi quand tu meurs je suis pas mort Ah j'suis pas mort T'as survécu Oula. Oh, oh non j'ai mon xbox lag oh, oh non mec Oh non mais refais pas ça Non, non c'est bon Par contre t'es un peu à la traîne oh Bouger un peu les fesses, ouais, les ah fois. oui, parce que là c'est pas un truc vétéran, bah oui, bien sûr. Donc faut qu'on réussisse à avoir le bon temps pour avoir les trois étoiles. Euh, je crois que c'est mort. Non, moi je passe, hein. je sais ah, pas combien c'est, mais mort. non, moi c'est bon. 70 secondes, on va pas avoir la troisième étoile. Moi je l'ai, non, non, t'es nul. Moi je l'avais, mec. Non, mais C'est pas ça, c'est ta faute en plus. Hein. Mais de quoi De quoi Allez on rejoue. On refait, on refait. Il faut qu'on fasse les trois états. Non mais tu m'as poussé donc du coup je me suis fait défendre. Mais de quoi je t'ai poussé Mec trouve des excuses quoi. Encore Ah tu es super rouge mec. Si tu me disais que t'avais vidé un chargeur de flingue dessus je dirais ok mais je t'ai pas poussé. Non mais arrête je me prends des armes en tirant du je me prends des armes en plus. Ah putain dégage Il y a tout le monde qui me, qui me fonce dessus. Les mecs tiennent pas leur vie. Oh bah bravo! Bah voilà, Valiverne! Attention! Attends déjà recommencé! Ah, oh, <rire> toi tu peux recommencer? Je <rire> savais pas que tu pouvais recommencer. Je crois que t'avais déconnecté en fait. Comme la dernière fois. C'est là Et où j'avais mis le, le euh... la vidéo du petit restez. noir qui pleure là. Non, hein, tu oui. vois Mais là, on peut passer à gauche ou pas, concrètement Parce que j'ai jamais essayé, mais... Ah, putain, on peut J'ai essayé. Ouais essayé. Non, j'ai réussi, mec. Je me suis pas pris d'armes, j'ai réussi à passer à gauche. Putain, tu gagnes trop de temps. Vraiment avoir de la chatte, mais tu gagnes un max de temps. Oh Ouf Heureusement que le jeu, il m'a arrêté, parce okay. que là, sinon, je faisais un salto avant. Là, j'étais parti pour un salto avant. gagné Oh, je te double Oh Allez, non, là on le fait là. Un... Non, il oh y a un truc qui m'a bloqué, mec. Il y a une pierre qui m'a bloqué. Ah oh là là. Genre oh un ca... un tout petit caillou qui m'a bloqué. Tu prends pas un arbre. hein Et Non mais il descendent comme ça en vrai, c'est chaud. Ah mec, je vais me prendre un arbre. Pfff. Ça me fait ah, Je puta... vais les gagner des étoiles. Oh, je les gagne. Non. Non J'en ai, ai deux Oh non, t'es mort Non faut, Ok, faut qu'on réussisse à avoir tous les deux les trois. Mais en fait j'avais pas compris qu'on était l'un contre l'autre. C'est le premier qui arrive qui a gagné en fait. J'avais pas pigé. Si, mais si Si, si, il y avait écrit vous avez perdu quand t'es arrivé avant moi. Ah bah peut-être. Genre c'est chelou ah ouais. mais on est l'un contre l'autre. vais pas réussir de passer à gauche parce que c'est... C'est vraiment chaud. Il faut qu'on essaye d'avoir tous les trois Enfin tous les deux les trois étoiles Enfin tu vois ce que je veux dire On voit ce que tu veux dire Ryan. Par oh, contre t'évites de me tirer dessus <rire> a... comment je peux Mais je te jure c'est à cause du caillou que j'ai pas eu les trois étoiles hein. Ah ça te voit I'm... Je vais l'esquiver le caillou Oh je te prends Néo Vas-y j'ai esquivé le caillou Non non non j'ai chaté Oh j'ai chaté Ouf ouf ouf ouf Oh j'ai bien chaté. Je l'ai c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai eu, je l'ai eu. J'ai encore gagné. Je l'ai eu. Voilà, on a eu tous les trois les trois. Tous les deux. Ah putain, j'arrive pas On a eu tous les deux, les trois. Voilà. Et on est à environ 12 minutes, donc voilà, c'est la fin. De cet épisode 3, j'espère qu'il vous a plu. On a encore réussi à faire deux missions. Mais à partir de maintenant, je pense que deux missions, ça va être chaud. Parce qu'elles vont vraiment devenir dures, les missions. Donc, si ça vous a plu, comme d'hab, vous laissez un like. Vous vous abonnez. Vous nous lâchez un commentaire. C'était Iron Valley. Allez, à la prochaine. à Ciao, tout le monde. Salut, salut, salut